que tout genou fléchisse, que toute langue confesse, que j'ai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 L'éternel protège les étrangers Il soutient l'orphelin et la veuve Mais il renverse la voie des méchants L'éternel règne éternellement Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge Louez l'éternel, Amen L'appel a été lancé Toute la terre fut ébranlée Même les anges ont désisté Refusant de se sacrifier Plein d'amour et compatissant Tu as donné ta propre parole Pour que nous soyons libérés Sanctifiés et n'ai L'appel a été lancé Toute la terre fut ébranlée Existé, refusant de se sacrifier d'amour et compatissant tu as donné ta parole pour que nous soyons I've yeah. Exalter notre Dieu pour ce que toi tu es pour nous et ce que tu as fait, mon Sauveur. Toucher dans notre cœur au plus profond de notre âme. Oh Dieu, lorsque nous pouvons entendre et chanter aussi des cantiques comme celui que nous venons de te chanter, mon Sauveur béni, nous nous souvenons de toutes les larmes et les cris que tu as eu à pouvoir, petit puissant Dieu, faire entendre en cette temps là mon Père. Oh Dieu, tout cela à cause de mes péchés, mon Sauveur. Tu es réellement roi, et je te remercie encore aujourd'hui pour la délivrance que tu nous as accordée, mon béni, Père Saint, au travers de sacrifices et sacrifices que tu as même, tu as consenti, Seigneur, comme un agneau muet, comme dans la boucherie, mon bénémoine Père Saint, oh Dieu. Tu t'es laissé frapper, tu t'es laissé clouer, en oh, suspendu entre ciel et terre, mon bénémoine Père Dieu. Non pas parce que tu as péché mon sauveur, mais c'est parce que moi j'avais péché mon roi. Je voudrais te dire encore merci encore en ce jour, notre Dieu. Voudrions jamais oublier ce moment là mon béni pas tu hop suspendu entre célétaires mon roi oh dieu le sang qui coulait bénémoine pas tu de ton front seigneur oh dieu la couronne d'épines mon bénémoine seigneur et tu Seigneur père et que ton nom soit exalté mon sauveur tu as toujours été bon et fidèle à la parole mon mais seigneur pour que nous puissions être rachetés encore aujourd'hui père Seigneur, merci encore pour ta fidélité, pour avoir ta part, ta pour à ton bénéfice, Père, Saint Dieu, pour ton amour à, à notre endroit, pour la rédemption que tu as réellement aussi accomplie, Père. Nous revenons à toi pour te dire combien nous te désirons encore aujourd'hui. Pardonne nos péchés, pardonne vraiment nos manquements, mo Père, au oh Dieu. Pardonne encore nos faiblesses, mon bénéfice, Père, Saint -Dieu. Soutiens chacun de nous afin que nous puissions marcher, être conformes à ta volonté, à toi comme tu le veux, mon bénéfice, Père, Saint Puis résistance, mon bénéfice, Père, dans mon frère et dans ma soeur, dans chacun de nous, mon bénéfice, Père, au Dieu, ce matin. Nous avons la joie de pouvoir être là dans ta maison, Père. Nous l'avons chanté, Seigneur, Dieu. La paix que tu nous donne encore, maintenant, Père, la grâce d'être dans ta maison à toi. Nous te remercions pour chaque antique qui a été chantée, bénémoine, le Tant par les enfants que par la chorale. Te manages que qui a été aussi pour ce que toi tu fais, bénémoine, Père te disant, Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, bas Merci réellement pour le pardon de nos péchés, mon sauveur, et la paix de notre cœur, mon roi. Sois béni. Sois exalté, mon bénémoine aimé pas béni, notre précieux frère qui a conduit encore la réunion ce matin. Qu'il soit béni, soutenu, fortifié davantage, mon roi, moins par toi, père. Merci pour tout ce que tu fais, mon bien-aimé pas saint Dieu. car nous t'avons ainsi prié, au nom de saint de Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit donc élevé et exalté aussi pour ce qu'il est pour nous et ce qu'il est en train de faire encore pour chacun de nous, afin que nous puissions atteindre effectivement aussi l'objectif pour lequel il nous a appelés. Qu'il vous bénisse tous, tous qui êtes de loin comme de près, et c'est aussi qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous remercions notre Dieu pour tous les frères et sœurs qui nous a donnés, et qui de tout leur cœur aussi s'accrochent à, à ces dieux qui n'a jamais changé, qui nous a toujours témoigné qu'il était et qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons cette grâce de pouvoir réellement être sur cet état, d'être en communion avec lui, parce qu'il nous en a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, jusque donc à, à la fin de temps. Nous réalisons aussi qu'il ne parle jamais en l'air. Et quand il dit quelque chose, certainement, il a la connaissance même de pouvoir disposer des temps et des saisons et des moments aussi. Et nous voyons qu'effectivement, que nous sommes vraiment à la fin des temps. Et nous pouvons observer aussi que toutes choses, effectivement, tendent à pouvoir témoigner et rendre témoignage que la parole de Dieu est vraiment la vérité. Personne ne peut changer le cours de l'histoire et Puisqu'il l'a dit lui-même, effectivement, nous voyons que tout, effectivement, tend à pouvoir aller pour pouvoir réellement aussi atteindre. Là, le point culminant que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir aussi déclarer. Nous voyons que même dans la religion, combien les choses bougent, même aussi dans le monde aussi, combien les choses sont en train de bouger, effectivement. Et là, nous, nous comprenons que vraiment, nous avons un privilège de pouvoir... Avoir eu la grâce de connaître ses dieux et aussi de pouvoir avoir reçu aussi sa parole. Et, et quand il nous a fait savoir que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, il a et il avait raison, effectivement, 100%. Nous sommes heureux et privilégiés aussi et de ce que nous sommes rassurés. Nous ne sommes pas dans la peur ni dans l'incertitude, effectivement, de comment sera. Fait le lendemain, nous savons qu'avec lui, nous sommes rassurés. Et cela est quelque chose de très important pour chacun des de nous de réaliser et surtout de chercher cette communion profonde avec lui, afin qu'il puisse effectivement aussi continuer à pouvoir nous, nous parler et nous éclairer et nous, nous annoncer des choses qui doivent arriver effectivement avance effectivement aussi. Nous sommes privilégiés parce qu'il ne nous a pas dit qu'il était simplement le même pour hier, mais il a dit aussi qu'il est le même aussi aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il marche avec nous et il nous éclaire davantage pour que nous soyons rassurés réellement que c'est vrai qu'il avait dit, nous l'avons aussi lu je pense ces jours qui viennent passer, que vous aurez des tribulations. Il y en aura des tribulations. Mais, mais, mais ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que même s'il y a des tribulations, la victoire, nous l'avons. Oui, même si elle tarde, effectivement, mais elle est déjà là. Ce qui fait notre force, effectivement, aussi, et ce qui triomphe, effectivement, de ce monde, ce n'est pas notre pensée, mais c'est notre foi. Dans Notre foi dans ce qu'il a eu à pouvoir déclaré effectivement, parce que il a dit lui-même que le juste vivra donc par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc nous comprenons que c'est quand même quelque chose de tellement merveilleux que Dieu nous ait fait ses dons de la foi pour que nous puissions croire effectivement ce que lui, il a eu à pouvoir déclarer. Nous savons que les cieux de la terre et tous ceux qui se trouvent même sous la terre obéissent à la voix de l'Éternel. Il n'y a que l'homme en fait l'homme qui est désobéissant, effectivement, et qui doute ce que Dieu dit. Mais le ciel, réellement aussi, témoigne, répond effectivement, aussi, la reconnaissance à l'endroit. Ils savent, effectivement, que l'origine de leur existence, c'est Dieu lui-même. Que ça soit l'eau aussi, parce que l'eau obéit. Que ça soit le vent aussi, le vent obéit aussi. Quand Dieu dit une chose, alors le vent tais et le vent s'est tué. Mais quant à l'homme, lorsque Dieu lui parle, effectivement, l'homme devient sourd, en fait. C'est toujours ça, le problème. Nous l'avons dit, que le problème n'a jamais été avec Dieu, le problème a toujours été avec l'homme. Même les animaux, mon frère et ma soeur, ben, ils obéissent à Dieu. Et nous comprenons et nous réalisons qu'effectivement, que le grand problème, et c'est ce toujours, vous savez, Dieu a eu à pouvoir choisir l'homme, c'est son choix. Mais l'homme ne se rend pas compte, effectivement, du choix que Dieu a fait sur lui. Et c'est cela que parfois, que tout en marchant, effectivement, il n'arrive pas à pouvoir réaliser la place que Dieu lui a réellement donnée. Vous savez, aujourd'hui, les, les événements dépassent l'homme et, et les événements montent, mettent, effectivement, l'homme dans des conditions où la peur est encore beaucoup plus, beaucoup plus grande, effectivement. Mais en, en réalité, il n'y a rien qui devait arriver à pouvoir amener l'homme dans cette peur ou cette terreur effectivement, parce que oui sur la terre il n'y a rien qui pouvait amener l'homme à cela, parce que l'homme était créé pour dominer pas pour que les événements dominent sur l'homme mais l'homme était celui parce que c'est vrai, tous ces, ces arbres n'existent pas pour résister mais c'est parce que l'homme est là c'était pour, pour cet homme que Dieu a crié le vent qu'est-ce que Dieu a à faire avec le vent mais c'est pour toi que tu puisses respirer donc, rien comme élément n'était appelé à pouvoir dominer sur toi. Mais c'est toi, en tant qu'un, qui devait dominer sur toutes choses. Parce que depuis le début, Dieu n'a jamais changé sa parole. Il a dit qu'il domine, qu'il domine. N'est-ce pas vrai Il crée à l'homme et la femme, mais qu'il domine sur la terre. Donc, ce n'est pas la terre de dominer sur l'homme. Vous voyez, ceci est quelque chose de très important, effectivement, pour que nous, nous puissions être conscients de la place que Dieu a placée, a placée sur tous les croyants. C'est un privilège que Dieu nous donne. Souvent, vous entendez cela, privilège, mais vous dites, bon, c'est l'habitude. Non, mais en fait, quand on parle, c'est une grâce extraordinaire. que Dieu a donné à, à, à l'homme qui est croyant de pouvoir réellement réaliser ce qu'il est, ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire, effectivement. C'est pour ça que dans le psaume 146, il me dit, euh, c'est le psaume 146, il dit, mais mon âme loue le théâtre, dit, mais je louerai l'éternel Tant que je vivrai. <rire> vous comprenez ce que ça veut dire J'ai toujours eu, je voulais toujours dire, Dieu ne va pas vous supplier de le louer. Mais c'est toi et moi qui devons avoir réellement aussi, au plus pour vous, cette reconnaissance, que tant que je vivrai, je n'aurai que lui comme maître. Vous savez, il dit, tant que je vivrai, je louerai. C'est pour ça que Zéchias pouvait dire qu'effectivement que. Le, le, le, les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, parce que les séjour de mort ne peut pas te louer. Et ceux qui descendent dans le séjour de mort, ils ne peuvent plus espérer en ta bonté. Mais nous, effectivement, nous pouvons espérer dans cette bonté de l'éternel, car nous savons que quand nous appelons, nous, nous, nous, nous le cherchons et que nous appelons après lui, il a dit, je suis un secours qui ne manque jamais autant de la détresse. C'est pour ça que, tant que nous avons le souffle de vie, nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Et c'est vrai, nous l'avons chanté, que Dieu bénisse notre précieux frère, il dit, il est bon, hein, pour les frères. Et puis il dit, il ne m'a jamais déçu. Vous l'avez chanté Est-ce que vous l'avez simplement chanté Ou bien vous le croyez Est-ce qu'il t'a déjà déçu un jour Il ne m'a jamais déçu un jour. Alors, comment ne pas le louer C'est là que... Nous réalisons effectivement que nous, en tant que le peuple de Dieu, nous avons beaucoup à lui donner. En retour, effectivement, nous avons beaucoup à lui donner, au lieu de pouvoir lui donner un peu, mais nous sommes appelés à lui donner tout ce que nous avons, parce que lui, il s'est donné tout entier. Je ne sais pas, frères et sœurs, je prie toujours que Dieu nous aide. Il faut que nous comprenions qu'effectivement, que nous, nous devons nous ouvrir davantage à ces dieux, à ces Jésus qui a fait beaucoup pour nous sans sans que nous puissions avoir de retenue pour nous-mêmes en fait il faut que réellement qu'il puisse avoir la... parce que si le Seigneur notre Dieu, c'est pour ça que j'ai dit ne prenez jamais un air comme si vous étiez tellement si important il faut que, nous allons lire cela dans les Saintes Écritures que Dieu nous aide il faut que nous puissions avoir une position parce que, regardez, si le Seigneur Jésus Christ notre sauveur s'était donné un petit peu Imaginez ce que nous nous serons en rapport avec notre rédemption. Parce que le diable, il, il observe très bien. Vous pensez qu'il est là en train de pouvoir et de se Non, non, non. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit au Seigneur quand le Seigneur lui a dit, mais d'où viens-tu Il dit, je viens de parcourir la terre, pas pour faire autre chose, mais il cherche effectivement. Et le Seigneur lui dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job Il l'a remarqué. C'est chercher par des petits moyens pour voir comment l'enfiler quelque part, effectivement. Et le Seigneur lui dit Mais il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est pour ça que Satan, qu'est-ce qu'il répond Ce n'est pas pour rien qu'il t'accroche qu à toi, mais parce que tu l'as béni. Le diable connaît comment il va pouvoir agir. Et c'est vous qui dormez, en fait. Non, lui, il regarde, il cherche, effectivement, il rôde comme un lion, comme le le fait. Ça va, effectivement. Donc, c'est à nous de pouvoir bien comprendre, effectivement, aussi la position que nous devons avoir à l'égard de ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous. Beaucoup plus d'humilité dans notre cœur. Et, et surtout penser à pouvoir lui donner ce qu'il y est nécessaire. Ça ne sert à rien de lui donner une partie quand même de toi-même et l'autre partie, tu le gardes pour toi-même, effectivement. Je crois que dans le livre de d'Apocalypse, chapitre 3, partie des verset 14, je pense qu'il dit « parce que tu es tiède, je te vomirai ». Un peu à Dieu, un peu à moi-même, c'est-à-dire que... Et puis nous nous, nous souvenons encore, de ce que... Le Seigneur a répondu aux scribes, je pense, effectivement, qui lui ont posé la question, mais quel est le plus grand et le premier de tous les commandements Vous vous souvenez Ce n'est pas pour nous simplement qu'on puisse entendre les oreilles pour le répéter, mais c'est quelque chose dont nous serons jugés pour. Mm -hmm. Écoute-vous, oh Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. En enfin, fait, combien vous pouvez avoir de seigneurs aujourd'hui On nous dit bien qu'il est l'unique. Donc, en fait, il faut qu'il soit unique pour toi. S'il est le seul, mais c'est à lui que tu rends hommage. Alors, il dit, mais l'unique, c'est Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, en fait. C'est-à-dire qu'il est celui qui doit occuper 100% c'est vrai, frères et sœurs, que Dieu te bénisse, ma vie, C'est vrai, frères et sœurs, souvent, vous êtes assis là, vous voyez cet homme qui se tient, et comme se répète, et puis pour vous, c'est devenu comme une musique. Mais je l'ai toujours dit, frères et sœurs, un jour, vous le regretterez. Vous allez jouer avec Dieu comme on joue avec un homme. Vous savez, avec un homme, vous le faites, mais avec Dieu, vous allez le payer. Vous direz jamais, Seigneur, je ne le savais pas. Et je le répète encore, Dieu ne peut pas vous supplier, vous demander, soyez comme ceci. Non, non, non, non. La parole de Dieu vous est donnée en fait, c'est elle qui vous juge. Et aussi à la fin aussi, c'est elle qui vous jugera aussi. Donc vous ne direz pas que, Seigneur mon Dieu, moi je ne savais pas. Puis bon, tendance on va dire, mais il est miséricordieux. Il y a une période, mon frère. C'est aussi un Dieu qu'on appelle un feu dévorant. C'est pour ça qu'il nous prépare maintenant pour que. Nous ne puissions pas être comme ceux-là qui se dirigent déjà vers le bas, mais il veut que nous puissions nous diriger vers les hauts. Pouvons-nous nous lever pour lire dans le livre des Éphésiens chapitre 4. Que Dieu bénisse chacun de vous. C'est toujours une joie de pouvoir être là et, et de pouvoir avoir communion ensemble. Et Dieu bénisse tous ceux qui se sont donc... Merci mon précieux frère, que Dieu te bénisse. Oui, j'en avais besoin. Merci beaucoup. Merci mon béni que Dieu bénisse mon précieux Frère Zaché. Vous savez que c'est son anniversaire, non Vous avez prié pour lui aussi Mon Frère Zaché, viens un peu ici, mon bien-aimé. Vous savez, c'est quand même un peu particulier. Il ne faut pas dire oh il a fait pour Frère Zaché, s'il vous plaît. Euh, ah, vous savez, j'ai pris Dieu, que Dieu m'aide, parce que tout le monde n'est pas pareil. On seigneur même si... Hein? Amen, amen. Tu peux venir ici, mon béni. Oui, oui, oui. Depuis le premier jour que j'ai connu le frère, que le Seigneur a accordé la grâce, que nous puissions nous connaître, je vais vous dire une chose. Ce précieux frère que vous voyez ici, il ne m'a jamais manqué de respect. Ah non, non, frère Zaché, c'est un frère pour qui je prie, je dis que Dieu le bénisse. Amen. Ah oui, c'est vrai, il a des défauts. Amen. Parce que celui-là me dit Ah oui, frère, frère, mais je remercie Dieu de m'avoir accordé la grâce d'avoir ce frère. Amen. Et dans son travail, il est vraiment fidèle, il s'accroche. Si on, nous avons beaucoup de choses que nous avons ici, des littératures que nous avons, c'est grâce à Frère Zaché. Dans son endroit où il se tient, là-bas, effectivement, et l'autre fois, c'était les jours où je n'ai pas pu être puis je l'ai appelé, effectivement, j'ai dit, comment ça va, mon précieux frère Il me dit, frère, j ça va bien Je dit, mais où es-tu Il me dit, je suis en assemblée. J'ai dit, mais eh, qu'est-ce qui se passe, effectivement Il me dit, bon, j'ai senti le désir de pouvoir prier. Il est resté prier toute la nuit entière jusqu'au matin. Vous posez pas la question de savoir pourquoi il prie ce matin il posé, on parlait un peu comme ça, il est resté prier pour, pour dire merci pour un an de plus qu'il lui a donné. Vous savez quel âge il a maintenant 70 ans. Et à son âge, an 70 ans ici, il a un respect à mon endroit qui parfois me touche beaucoup. Oui, frère, son respect est sincère. J'ai des jeunes ici, j'ai des faces qui manquent parfois de respect par la façon de parler. Je sais très bien, frère, quand je parle avec quelqu'un, quand j'ose un ton sur quelqu'un, je vois la réaction de la personne. Ce frère que vous voyez ici, je peux monter les tons. Je peux lui parler d'une manière. Dieu met témoin. Frère Zaché, il a toujours un respect. Non, que Dieu te bénisse, mon frère. Je remercie Dieu de m'avoir donné ce frère. Et frère Zaché, que le Seigneur te bénisse. Je prie pour qu'il donne encore beaucoup d'années. Nous sommes heureux que tu sois là avec nous. Que Dieu t'ajoute encore davantage, mon bien aimé C'est Dieu qui a permis que tu rapportes ça pour que je puisse aussi. Laver à cœur. Parce qu'il ne faut pas le dire, ouais. et lui, il a fait. C'est Dieu qui a permis. Donc il connaît aussi. C'est Dieu qui... Parce que je veux que vous soyez quand même juste dans votre cœur aussi. Il n'a pas dit, frère, fais C'est Dieu qui a voulu que je le fasse. Et Dieu connaît mon cœur pour lui. Que les seigneurs le bénisse richement et... 70 ans, c'est pas peu. Hein? Ah, que Dieu nous aide. Amen. Vous savez, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir notre communion fraternelle. On priera que le Seigneur nous aide. Ça va venir. Amen. Nous allons remercier Dieu pour notre précieux frère. Maître Bédine, je voudrais vraiment aujourd'hui te dire merci pour mon précieux frère Zaché, mon vie de ma personne, Dieu. Ce précieux frère que tu m'as accordé aussi la joie de pouvoir avoir. Seigneur, il le chemine. Et pendant des années, nous avons toujours été avec lui, Père. Jamais une fois il ne m'a manqué de respect, il n'y avait les tons, malgré ce que je pouvais lui dire, avec quel ton je pouvais lui parler, mon bénémoine père Saint, ma sonnage. Mais toujours respectueux, mon bénémoine Père. Je prie pour que tu le bénisses. Je prie pour que tu le fortifies encore. Il encore beaucoup d'années, mon bénémoine Patrice Saint, que tu l'aides encore davantage, mon roi. Il était un témoignage aussi, un exemple pour beaucoup, mon bénémoine Père Saint-Dieu, à cet endroit, mon sauveur bénémoine Père. Soutiens-les. Bénis les riches, mon Père, et protège-les encore dans les travaux dans lesquels tu lui as accordé la grâce pour te servir, mon béni, mon Père, Dieu. Qu'il soit vraiment aussi fort pour te servir encore davantage, mon roi. Sois béni et sois glorifié, Père, oh, Dieu. Bénis sa femme, bénis aussi ses enfants. Tu connais aussi les difficultés par lesquelles il passe, mon bénéfice, mon Dieu. Oh Dieu, financièrement aussi, que tu puisses vraiment pouvoir, mon béni, mon Père, afin qu'il soit aussi heureux pour pouvoir te servir. Sois béni et sois glorifié et sois exalté, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse, mon précieux frère. Vous voyez jusqu'à quel point il peut être humain. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. te soutienne. Heureux de t'avoir. Ephésiens 4, nous disons à partir du verset 1, il nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donc adressée. Et cela, en toute humilité et douceur, avec patience et vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant ainsi de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Maître béni, nous voulons te dire merci de ce que nous avons, ce privilège de pouvoir lire ta parole et de nous y tenir encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, comme tu l'as dit toi-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. C'est pour cela que nous nous tenons encore en cet endroit, que nous disons que tu parles encore aujourd'hui, Père. Puisque tu as dit que... Moi qui ai formé la bouche pour je pas parler, moi qui ai aussi écrit aussi les oreilles pour je pas parler, entendre aussi, me Père Saint-Dieu, tu as des oreilles et tu entends une bouche aussi, tu parles, Père Saint-Dieu, et les yeux que tu vois aussi, Père. Nous te remercions de ce que nous avons ce privilège de pouvoir également être là pour entendre ta voix, ta parole à toi, nous éclairons encore davantage dans ces temps où nous vivons parce que nous avons seulement ce désir de pouvoir te plaire et faire ta volonté à toi, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus christ Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. C'est ce que cet homme de Dieu nous fait part effectivement de la manière dont le Seigneur notre Sauveur l'a conduit effectivement par le Saint-Esprit pour exprimer les choses qui sont importantes et nécessaires à l'Église effectivement parce que depuis le jour de la Pentecôte effectivement nous réalisons que le Seigneur notre Dieu et c'est cela ce qu'il fait en fait. il il est en train de pouvoir faire ce qui, lui, ce qui est important à ses yeux et ce qu'il avait dit dans les scènes Écritures à, à Pierre lorsque Pierre a eu à pouvoir répondre effectivement à la question qu'il avait posée effectivement de savoir qui était-il effectivement, qu'est-ce que les gens pensaient de lui et, est-ce que vraiment aussi les gens avaient une vision claire effectivement à, à ce sujet, à son sujet, à lui effectivement? Parce que bon, en Israël effectivement, il lisait effectivement aussi la, donc la Torah, il lisait effectivement les Écritures en réalité. Donc il il connaissait quand même le Dieu d'Abraham, puisqu'ils sont donc ici d'Abraham, donc la connaissance de ce Dieu d'Abraham effectivement. Il en connaissait aussi par sa fidélité aussi à, à sa parole à lui effectivement et comment il il agissait et comment il a eu aussi à pouvoir aussi à agir aussi. Aussi à la droite de, de ceux qui avaient réellement cru en lui et qui avaient placé leur confiance aussi en lui. En le démontrant, en démontrant même que... C'est vraiment extraordinaire de pouvoir voir comment un homme pouvait arriver à pouvoir faire confiance à un Dieu sous base de choses que cet homme n'avait pas vues, en fait. Vous direz comment ce que... Oui, mais quand Dieu faisait la promesse à Abraham pour sa postérité, il ne l'avait pas vue. Mais Abraham a eu à pouvoir croire à cela... Donc, effectivement, que, ils avaient ce témoignage, en réalité, aussi, quand on peut penser aussi à, à Joseph, aussi, qui avait parlé aussi à ses frères, puis qui venait de rentrer, effectivement, aussi, donc, en Égypte, en réalité, effectivement, puisque c'était ce que le Seigneur avait dit à Abraham, effectivement, et de voir aussi que cet homme avait cette assurance que, quand, que Dieu, notre Seigneur, notre Seigneur, devait de, de aller chercher, effectivement, là, et faire sortir, effectivement, cela, en insistant pour que ce zone ne soit pas oublié. Donc, Dieu a démontré, qu'effectivement que, avec le croyant, il marche avec le croyant. Et nous regardons aussi effectivement que dans Genèse au chapitre 6, lorsqu'il nous est parlé du temps où les hommes, toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal, effectivement ainsi, personne ne se souciait effectivement des choses qui étaient des dieux, effectivement, et tout était tourné effectivement vers eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient faire, effectivement, c'est-à-dire que ça a toujours été en fait la nature d'un homme, effectivement, de vouloir que, que Dieu surtout soit attiré par ce que lui veut, ce qu'il pense, effectivement, ce qu'il désire, pouvoir aussi accomplir, effectivement. C'est comme ça l'homme. Mais on nous a fait comprendre qu'effectivement, que la Bible dit que quand Dieu regardait cela, en fait, toutes leurs pensées toujours tournaient vers le mal. Mais il y eut un homme du nom de Noé. Ce qui était particulier, c'est que la Bible nous dit que Noé, donc, en son temps, cet homme ne marchait pas avec le monde, mais il marchait avec Dieu. C'est ça qui a fait la différence, effectivement, aussi, hein, par rapport aux autres, en réalité. Donc, euh, il avait fait la part des choses, effectivement, pour qu'il ne se suive pas dans ses pensées avec les autres, effectivement, qu'il a, a fait la part, effectivement, de pouvoir marcher avec Dieu. Et c'est comme cela que la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu l'Éternel, parce que Noé s'intéressait, dans son temps, aux choses qui concernaient Dieu. Parce que Satan est vraiment... On voit un démon, il est, il est rusé, il est malin, il s'est occupé, les gens, frère. Ah oui. Il aime que nos pensées soient occupées, effectivement, pour ne pas, et c'est la vérité. Même dans cette génération, nous sommes parce que tout s'est concentré dans cette génération, en fait, nous sommes. Dans, dans cet âge où nous sommes, effectivement, Là, Là, lycée, c'est l'âge le plus difficile. Oui. Regardez le nombre de chaînes de télévision. Regardez les téléphones que nous avons. Regardez tout, frères et sœurs qui, dans une journée, n'est pas la tête penchée sur son téléphone. Mais oui, mais, mais qui peut me dire que toute la journée, il avait la Bible pour pouvoir lire à gauche et à droite, il tourne un petit mot mais ben, méditer. Non, Satan ne voudra jamais ça. Mais par contre, tu as beaucoup de.. Vous avez les téléphones avec tout ce que vous avez. Application. Il vous en donne. Aujourd'hui, l'application. Vous ne savez même plus respirer. Frère, soyez vigilants. Soyez réveillés. Que le Seigneur nous aide à comprendre effectivement ce qu'il est. Parce que la tactique de Satan, vous devez la connaître. Parce que Dieu nous montre depuis la Genèse, effectivement. Il, il veut simplement détourner l'homme de ce que Dieu a dit. C'est comme cela qu'il est venu, en fait, dans le jardin d'Éden. Tout allait très bien. Il n'y avait pas de problème. Dieu avait dit, l'homme faisait, il suivait, l'homme était occupé, pensé de l'homme, occupé aux choses de Dieu. Mais aujourd'hui, on le dit dans Genèse, chapitre toutes leurs pensées. C'est différent de ce que Adam avait dans le jardin d'Éden. Toutes leurs pensées étaient continuellement tournées jour et nuit vers le mal. Observez-nous ce que nous sommes devenus aussi. Nous pensons en une journée. Poser la question, de l'a voix la fois passée. Combien de fois j'ai pensé du bien de quelqu'un J'ai pensé du bien. J'ai pensé à Dieu tout le temps. Combien de fois Mais combien de fois j'ai pensé du mal des gens Si on met sur la balance, soyons sincères. Ça travaille, effectivement. Tu passes là, effectivement. Mais nous prions que Dieu nous aide. À ce que nous puissions réellement comprendre que nous sommes dans un combat. Mais, et, et, Dieu ne nous a pas laissé seul, effectivement, il nous a donné les armes nécessaires pour que vous et moi, ah ben, nous puissions toujours garder la victoire dans cela aussi. Le problème, c'est pas toujours des dieux. Le problème, c'est l'homme, effectivement. Et là, il nous fait pas effectivement, il dit, mais que, je vous égote donc, frère, donc, moi, les prisonniers de qui, c'est-à-dire, Seigneur, à marcher, chacun digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est-à-dire qu'en fait, que vous êtes un peuple particulier. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir de montrer, effectivement, ce qu'il faisait, et ce qu'il voulait faire, effectivement, quand il a posé la question à, à, à ses disciples, effectivement, « dit, Mais qu'est-ce que les gens disent que moi, je suis ?» Vous vous souvenez Bon, ils ont répondu, ils ont dit, bah, « Et puis, ils posent la question, mais, et vous donc, qui dit-vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Nous avons toujours eu à pouvoir répéter cela, c'est pour quand le Seigneur a insisté sur la question, « Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi, effectivement ?» Les autres ont dit, mais vous en fait. Parce qu'un fils de Dieu, un croyant, ne doit pas se baser sur ce que les autres disent. Non, non, non, non, non, non, non. Mais ce que Dieu dit, et ce que toi, tu penses de ces dieux, c'est pour ça qu'on dit toujours, que c'est écrit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Quand Pilate a, a, a dit à, à son Seigneur, il disait, mais es-tu roi Vous entendez ce non Il dit, mais tu l'es dis de toi-même, ou d'autres te l'ont ils dit elle dit monsieur juif, moi. Et puis quand il a commencé à lui répondre, il a réalisé qu'il était, il il était en face d'un roi. Il es donc roi. Là, il a compris. Donc c'est-à-dire qu'il faut que toi-même, parce que vous savez, les gens il faut, faut faire attention parce que celui-ci dira, celui-ci dira. Oui, oui, il faut que, c'est pour ça que dans les choses qui concernent Dieu, il faut des témoins fidèles. Oui, il faut, il faut, il faut quelqu'un qui, qui a eu un témoignage, qui était, qui était présent dans la chose, effectivement, et qui nous rapporte la chose mais fidèlement. C'est pour ça que vous remarquerez très bien qu'il faut toujours faire attention, vous savez, dans l'autre chose, effectivement, vous pouvez, mais en ce qui concerne les choses qui concernent Dieu, c'est tellement important parce que c'est la destination de votre âme. Ah oui, quand Dieu dit une chose, effectivement, il faut qu'on la reçoive de la manière dont Dieu l'a dit. Pour que nous puissions bénéficier de ce que Dieu a eu à pouvoir promettre en fonction de la parole qu'il a eu à pouvoir annoncer. Parce que si lui, prenons un exemple, en fait lui, le Seigneur nous donne la vie éternelle, il nous a, il nous a donné le moyen par lequel nous sommes appelés à pouvoir recevoir cette vie éternelle. Mais maintenant, si quelqu'un d'autre vient effectivement, et il te parle effectivement toujours de Dieu, mais en utilisant une autre voie, une autre voie par laquelle tu peux avoir la vie éternelle, et tu croirais cela, effectivement, à la fin, tu mourras, tu n'auras jamais la vie éternelle. Parce que pour que je puisse avoir la vie éternelle, je dois suivre, effectivement, les principes de celui qui donne la vie éternelle. Pas celui qui veut me parler de celui qui donne la vie. Est-ce que vous comprenez Donc, je veux que celui qui donne me dise... C'est important, je ne sais pas comment que vous comprenez cela, frère et soeur. C'est important, frère. C'est pour ça que Dieu dit, mais il a une bouche, il parle. Amen. Moi, je n'ai pas peur à la place de Dieu. Amen. Non, messieurs. Amen. Je n'ai pas ce droit. Non, messieurs, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas Dieu. Donc, il est l'auteur de sa parole. Il doit parler. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez, peut que vous ne comprenez pas tellement très bien. Oui, mais je répète encore, moi, je ne peux pas parler à la place de Dieu. Non mais si, à Amen. moins que Dieu soit mort Mais Dieu est vivant Amen. Maintenant vous comprenez Mais si Dieu est vivant, il peut se défendre Amen. Bien, Amen. bien sûr Amen. Oui, mais Puisqu'il est vivant eh et, et ben, Il a la cause de se défendre C'est pour ça qu'il a dit que je ne vous laisserai pas Ce C'est pas à moi de prêcher Non monsieur, c'est à lui De prêcher par le Saint-Esprit Voilà le problème parce que là, là, vous, je, moi, parce que vous savez que, et ça c'est important, comme j'ai toujours eu à pouvoir le répéter ici, hein, je le répète souvent parce que pour que les gens comprennent, que prêcher la parole n'est pas une garantie de salut pour celui qui dit que je suis prédicateur. Non, parce que j'ai des gens qu'on que je vais prêcher, mais ce n'est pas dit parce que tu te mets debout pour pouvoir prêcher, pour impressionner les gens que tu es sauvé. Non, nous l'avons lu ici, non. Vous voulez que je le lise Regardez très bien. Il a dit 1 je... Corinthiens ah, chapitre 9. Oh, oui, je pense que c'est cela, oui. 1 Corinthiens chapitre 9. Je suppose que c'est cela, oui. Ah. Et il y a ça, moi ben, si ça, moi, je crois, c'est ça. Voilà. Mmh. Mmh. Ah. Il dit ici, 1 Corinthiens chapitre 9, je pense, au verset 26. Mmh, dit, C'est l'apôtre Paul, hein moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, vous savez, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est l'apôtre Paul, hein Vous savez, non Je les tiens assujetti. Qu'est-ce qu'il dit De peur d'être moi-même rejeté après avoir fait quoi Voilà. Toujours il y a à pouvoir les dire, frères et sœurs, que c'est pas parce que tu te tenu devant, oh tu que c'est une garantie, il va aller au ciel. Non, monsieur. Non, monsieur, oui. C'est pour ça que beaucoup peuvent s'aventurer à dire, bon, je vais le faire, mais en fait, ils ne sont même pas sauvés eux-mêmes. Ce pas l'effet fait de prêcher que tu es sauvé. Dieu n'a jamais dit ça. Parce que Satan aussi a ses ministres. Et là c'est prédicateur, c'est pas ça. Il y a une condition pour que toi tu sois sûr et certain que tu es sauvé. Chacun, chaque homme, doit passer par cette condition-là, alors le don viennent par après. Parce qu'il dit, mais, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, est-ce que vous suivez Mais qu'est-ce qu'ils vont recevoir Il leur a donné quoi Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. cest que c'est en lui que nous recevons la vie. Mais il faut le recevoir Maintenant la question est celle-ci, mais comment est-ce que je peux le recevoir pour avoir la vie éternelle Oui, comme on le dit souvent, nous l'entendons effectivement. On dit, mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, en fait qu'on croit dans de Prése mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez Alors ben, on nous dit, voilà, voilà, je veux avoir la vie éternelle, je l'accepte. Maintenant, le problème est celui-ci. Qui est-ce que vous acceptez Parce qu'il faut quand même que tu comprennes qui est-ce qui entre en toi. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas comme ça, que Dieu dit, comme du pain. Non, monsieur, il y a une condition. Vous vous souvenez, dans cette éducation, c'est vrai que nous l'avons, Jean 3, 16, il dit, mais qui croit mais la vie éternelle. Mais qu'est-ce que jean 17 nous dit Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen, mm -hmm. amen, amen, amen. Et celui que tu as? Amen. Aha. Amen. Aha. Amen. Ah ah! Alléluia! Jésus vient rentrer Mais quel Jésus tu reçois? Parce que frère, ce n'est pas que bon, je vais comme ça, j'ouvre la bouche ça rentre. Non, monsieur. Non, non, madame. Ta vie n'est pas du pain qu'on distribue. Non, monsieur. Il y a une condition. Hmm. C'est que quelque part il faut. C'est là que nous, nous comprenons que les hommes reçoivent la religion plutôt que la parole de Dieu. Vous avez la religion, vous dites à ah, nous, nous sommes sauvés, nous avons une vie éternelle. Vous n'en avez pas. Parce que la religion ne peut pas nous apporter la vie éternelle. Non, messieurs. La vie est dans la parole. Amen. Et la parole que vous recevez, il faut qu'il y ait les germes de vie dedans. Annelle, bien sûr que oui, frère et soeur, oui. Toutes les paroles, mais dites, mais dites, mais il faut la parole qui annèle la vie, monsieur. Oui, qui est-ce qui peut vivifier la parole Mais le Saint-Esprit. Donc, prêcher la parole sans les baptêmes du Saint-Esprit, ça ne vaut pas la peine. C'est comme un symbole rétentissant. Un symbole rétentissant. Oh, ils sont comme ça. Mais c'est ça le problème. Donc un homme qui dit effectivement que je suis sauvé, vous savez, frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, qu effectivement, que ce que Dieu nous dit, effectivement, il faut que lui-même nous fasse comprendre le chemin. C'est important. C'est important. C'est pour ça qu'il ne nous a pas laissé ça. Nous l'avons dit, effectivement, mais là, le jour de Pentecôte, il a manifesté sa volonté. Il a dit, je bâtirai. Pas que nous, on est je, je, je, je bâtirai mon église. Alors, si, s'il si a bâti son église, évidemment, il va se préoccuper de quoi d'autre Bien sûr qu'il est son église. C'est pour ça qu'il a dit que mes brebis à moi, pas de quelqu'un d'autre, monsieur, mais ses brebis à lui. Bien sûr Tous ceux qu'il a connus d'avance. Oui, madame. cest que notre Seigneur ne travaille pas pour autre chose, pas pour les églises. Non, non, non, non, non, c'est important cela. C'est pour ça que vous comprenez que dans ces temps où nous vivons là, là où ici, là, le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir entendre sortez, du milieu d'eux, mon peuple. Donc dans toutes ces églises là, ces religions que vous voyez effectivement, le Seigneur n'est pas là. Non monsieur, il n'y est pas. Même s'il sauve des millions ou des centaines, effectivement, des milliers effectivement, il n'est pas dedans. Le Seigneur, il est dehors. D'abord là, audition, les montre effectivement. Toutes les églises l'ont chassé dehors, ils chantent son nom, ils glorifient effectivement beaucoup de choses, effectivement il est, il est tout puissant. Mais en fait, il n'est pas dedans. Jésus-Christ notre Seigneur a été chassé. Et parce qu'il euh, ne convenait pas à leur programme. Alors les églises aujourd'hui font leur programme, mais Jésus n'est pas là. Il est dehors, c'est dehors maintenant qu'il est en train de frapper. Il dit, je frappe, effectivement. Ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité, frère. D'ailleurs, regardez vous-même, effectivement, dans le monde aujourd'hui effectivement, dans les églises. Comment sont les gens aujourd'hui Est-ce qu'ils sont vraiment des croyants Leur façon de s'habiller, frère de sœur, observez quand même vous-même. Ils disent, oui, nous aimons Jésus, mais Jésus ne rentre pas dans le cœur. S'il rentre, il changera ton habillement. S'il rentre, mais oui, bien sûr, Amen. tu le veux à un certain niveau. Et Dieu te bénisse, c'est la vérité qui te bénisse, qui te suit. Mais oui, vous le voulez jusqu'à un certain niveau, pas entièrement, parce que vous savez que si rentre, ta vie change, mais tu ne veux pas changer. Il y a encore une partie de toi qui veut plaire encore au monde, vous le savez. C'est pour ça que vous le chassez quand il vient, oh je t'aime, mais tu le chasses. Mais c'est vrai, frère, c'est pas une comédie ou quelque chose comme ça qu'on veut faire un décès. Non, mais c'est la vérité. Vous avez beaucoup de programmes, beaucoup de belles que vous voulez faire. Oui, vous savez très bien. Et quand lui vient, il vous place la parole et commence à vous énerver, vous sortez à vous murmurer parce que eh ben, ça ne correspond pas tellement très bien à vous. Vous ne voulez pas que le Seigneur touche vos problèmes là, qu'il vous cache en fouillant. Là, dedans, effectivement, oui. Quand il commence à mousser comme ça, l'humeur change. Vous voulez savoir, quand il est là, ça fait plaisir, mais c'est bien. Il est où C'est important, parce que il est où, où le Seigneur Mais il est à la porte. Nous ne pensons pas à cela, mais c'est vrai, frère. Nous sommes tellement devenus des business en nous-mêmes. Mais le Seigneur a dit, mais pourquoi vous me cherchez Je dois m'occuper des affaires de mon père. Mais vous vous occupez des affaires de qui <rire> On me répondait, oh, pasteur, frère Léonard, mais nous nous occupons des affaires des de notre Père. <rire> et, et alors le Seigneur répond, ah, dit, mais vous avez pour peur les diables. Ah ben oui, parce que si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Mais la parole, moi, moi vous pouvez un problème. Il dit, mais, si mais c'est vrai, non Si Dieu était votre Père, vous prenez plaisir. Et quand il parle, alléluia Seigneur, ouvre mon âme, je vais m'y conformer parce que tous les jours, comme il a prié, je pense, il dit, mais les ailes. Tous les jours Seigneur, je veux cela. Mais... Et quand, quand il parle, quand il dit quelque chose, la réaction que nous avons, elle est donc, comment donc vous, voyez, vous avez un business que vous ne voulez pas que Dieu jette un oeil dedans. Seigneur, je t'aime pas aller trop loin. Et puis, ne pointe pas trop, trop, trop mon problème des doigts. Tu es, tu es miséricordieux. Oui, mais mon Dieu, aussi longtemps que la chose est encore là, si Dieu ne l'a pas qui toujours, tu vas la cacher. Tu vas aller où avec Tu vas aller où avec Et c'est nous qui devons arriver à être conscients que j'ai besoin que ce Dieu fasse ce qu'il Donc, nous disons. Il a dit que je bâtirai donc mon église le jour de Pentecôte. Et, et vous voyez bien que ces hommes et ces femmes qui étaient donc rassemblés en cet endroit, il y avait quelque chose de particulier qu'ils avaient. Or, oh. l'obéissance. L'obéissance. Personne n'était obligé, mais il a dit, mais, allez, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce qu'il n'a pas dit, mais vous êtes obligés. Allez à la chambre route. Restez là-bas obligatoirement. Non, non, non, non, mener. là, si vous restez là-dedans, pas de problème. Et ce, ils, ils ont senti que les maîtres Frères et sœurs, ils aimaient le Seigneur. Ces hommes, et ces femmes ont, ont aimé le Seigneur. Il n'y avait pas seulement que des hommes. Hein. Oui, oui. Euh, oui, j'ai comme l'impression que il ils, ils, ils étaient 120 fidèles. Est-ce qu'il y avait 120 apôtres Non. Et puis Dieu te bénisse. mais on le lit quand même, parce qu'on peut se poser la question, mais acte 1, pour qu'on puisse quand même voir. Dieu est bon, hein Ah Oui, frère, il est trop bon, notre Dieu est merveilleusement bon. Alors, il dit ici, et ce que c'est là Voilà. Ah. Verset 12. Acte 1, 12. Alors, ils retournèrent donc à Jérusalem de la montagne appelée donc des Oliviers, qui est près de Jérusalem à, à, à, à, à la distance d'un chemin de sabbat. Vous y êtes Quand ils furent arrivés, ils montèrent donc dans la chambre haute. Vous entendez cela Où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était donc Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Jacques, Philippe, il a fait fils d'Alphée, Simon, les élotes, et Jude, fils de Jacques. Fils de Jacques. Tous, vous entendez bien d'un commun accord, il faisait quoi Ah, que Dieu nous aide. Nous avons oublié ce point-là. Vous savez, mon frère et ma soeur, pour que nous puissions vraiment être vainqueurs dans la victoire, dans beaucoup de choses, nous avons besoin de pouvoir avoir la prière. Ce qui se passe maintenant avec nous, c'est que nous donnons cinq minutes à la prière. Et parfois même dans cinq minutes à genoux, d'abord beaucoup de pensées commencent à passer. On est à genoux, charbon. On est à genoux, on pense, des, et, des, et puis le Seigneur, soit béni, glorifié. Et puis de voir penser à ce que tu vas faire. Et, et puis tu penses à Dieu vraiment pendant deux minutes. Mais ces cinq minutes-là, tu as beaucoup pensé à beaucoup de choses. Parce qu'il faut te pressé, parce qu'il y a le train qui va partir. Et tout ça dans la tête, vous vous rendez compte, frère, que devant c'est Dieu qui vous donne la vie, vous ne lui donnez que deux minutes. Vous vous souvenez de la lettre de bonne année que vous avez reçue est-ce que vous l'avez lu amen. Oh, que Dieu bénisse ceux qui l'ont lu. Amen, amen. Parce qu'on qui pour que vous lisiez. Amen. Oui. C'est ce que nous avons eu à aller que Ah oui, pour cette année, que nous devons revenir à la fin des apôtres. Bien, persévérer. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la fraction de pain. Dans la prière. Vous vous souvenez de cela Dans la prière. Ça, c'est ce que Dieu, notre Seigneur, a il à pouvoir aussi, à laisser aussi à son église. Et que qu'aussi, les apôtres ont continué à pouvoir aussi dire aussi à l'église, « Priez en tout temps. » En tout temps, faites toutes sortes de prières et des supplications. Et il nous a recommandé, parce c'est là aussi que le diable nous distrait. Parce qu'il sait que si nous rentrons dans la prière, effectivement, de manière fervente, beaucoup de choses, beaucoup de barrières et de chaînes vont Tomber. Mais c'est sûr et certain, nous avons besoin de cela. Mais c'est lui qui est l'instigateur de tous les stress que nous avons. De courir effectivement. De ceci, si, si, tu n'as pas le temps de pouvoir lire. Ah, quand tu viens, ah non, le patron dit. Ah la Et puis tu veux lire la bible Quelqu'un qui t'envoie un message. Et quand tu lis, oh, tu vois, nous avons été des choses qui n'ont rien à voir avec. Ton... Bon, évidemment, bon, si vous trouvez ça agréable pour vous, mais qui n'ont rien à voir avec quand même ton âme qui a besoin de lire la parole. C'est pendant le moment que tu veux, mais tu sens l'inspiration vient pour lire, pour commencer à prier. Et vous prenez celui-ci, il t'appelle là, s'il fait. Et puis, ça continue comme ça. Et à un moment, on dit non, en tout cas, stop. J'ai besoin de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. C'est que toi et moi, nous avons besoin. Alors, ici il dit, donc tous d'un commun accord persévérer dans la prière, avec qui Voilà. Ce n'était pas seulement les hommes, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et Marie, pour qu'il soit sauvé, il devait avoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas des choses à mentir. Non, Dieu est le Dieu de sa parole. Il demeure dans ces choses-là comme il a dit, effectivement, et déclaré. Donc nous comprenons qu'effectivement, que la Pentecôte était un moment tout à fait particulier et important aux yeux du Seigneur. Parce que là qui s'est passé, son Église, son Église à lui a été donc manifestée. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait ce qu'il fait, c'est quoi Mais c'est de prendre soin uniquement de son Église, ce qui est à lui. <rire> oui, oui, oui, oui. oui, mon frère et ma soeur. Vous voyez comment le Seigneur il est, il est tellement si bon. Alors, qu'est-ce qui nous fait comprendre, effectivement, qu en fait, que vous remarquerez très bien que les scènes écritures nous font savoir que. Je remercie Dieu parce que je pense que. Tout à l'heure, il, il, a, il, il a chanté cela dans mon cantique. Il chantait dans, tout à l'heure avant de passer à un autre chant. Je disais, merci Seigneur. Il faut que nous puissions observer effectivement, véritablement, le désir profond de Dieu. Pas pour tout le monde, mais pour son Église. C'est pour cette Église-là que le Seigneur, notre Dieu, travaille. Vous avez remarqué que <coughs> quand à la Pentecôte, <rire> plusieurs ont cru, effectivement, la prédication est venue, ils ont cru, effectivement, on a vu que quelque chose s'est passé dans leur vie. Et voilà que les pharisiens, qui étaient toujours des croyants, ils se disaient toujours des croyants, parce qu'ils croyaient en Moïse, ils croyaient, effectivement, aux Saints Écritures. effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement et bien, De la même manière qu'ils ont combattu les maîtres, ils ont commencé à continuer à combattre, continuer à combattre aussi, aussi les apôtres. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a Paul au podium il me dit mais quant à, à l'église il dit mais persécuteur de l'église donc il persécutait c'est pour ça que le Seigneur lui a dit vous savez il poursuivait les croyants pas les croyants des, des, des, des pharisiens non non poursuivait les croyants qui sont ces croyants mais ceux qui avaient reçu les seigneurs qui avaient expérimenté ce Seigneur Jésus Christ qui étaient attachés à l'évangile qu'il a prêché et c'est à cela que les Saladerains avaient donc envoyé effectivement Paul avec des lettres effectivement pour pouvoir poursuivre. Donc là-bas, sur le chemin de Damas, il, il a rencontré donc cette lumière. Il a Mais qui es-tu, Seigneur Il savait. Mais il entend la voix qui dit, je suis Jésus. Amen. Qui tu fais quoi Amen. Mais pourtant lui était ciel, il était au ciel, non Il était au ciel. Vous savez, Dieu n'a pas un langage ambigu. C'est toi, manque de mon comprendre effectivement ce que le Seigneur fait et dit. Parce que vous n'avez pas remarqué. Il dit Mais je suis Jésus, que tu persécutes. Enfin, il dit Mais comment tu es, tu es ressuscité là-bas aussi Mais comment je peux te persécuter moi, moi, je poursuis les, les gens qui sont hérétiques. Non, parce que la tête est là-bas, mais le corps est où Amen. Merci, merci. Amen. Donc tu touches au corps, tu le touches lui-même. Parce que c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Mais ce corps en question, c'est quoi Mais c'est l'Église Gloire à Dieu Il peut toucher les pharisiens, les seigneur il ne dit rien. Mais quand il touche à son corps, là il parle, Monsieur Gloire au Seigneur parce qu'il veille sur son corps. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Comme les grands aigles, monsieur. Il ne veille pas sur les poules, non. ni sur le pigeon, ni sur les vautours. Non. Sur les aiglons. Amen. Gloire au oh, Seigneur que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu t'aide, mon frère. Amen. Parce qu'il faut arrêter de pleurer. Mais il faut savoir qui tu es mon frère. Il veille, il veillera sur toi. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie mon frère. Ma soeur. Alors sois fortifié. Ne perds pas courage. Dont Dieu il vit. Dont Dieu il règne. Ton Dieu est vivant. Gloire au Seigneur. Oui Monsieur. Oui Madame. Ceci c'est la vérité. 100% mon frère. Parce que c'est pour ça que oh oui, les disciples lui ont posé la question quand il a dit, comme elle a été autant de l'autre, effectivement, elle même des même Il dit, mais des déchets dans un lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble. Et, il arrive, sera, et puis il l'a regardé. Il dit, oh, Rabbi Maître. Alléluia. Amen. Où sera Seigneur il m'a dit, vous savez la question que j'ai posée, c'était toujours dans le domaine spirituel. Le Seigneur a, a, a compris qu'il voulait savoir, a dit, mais où sera le lieu, où seront ceux qui doivent partir Ils n'ont pas mais le Seigneur connaît la pensée. C'est pour ça qu'il a répondu en disant, là où se trouve le corps, là s'assemblera les aigles, monsieur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, ne pleure pas, ne sois pas triste. Parce que ces jours-là, tu partiras. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Pourquoi je partirai Pourquoi cela mon frère et ma soeur Parce qu'il est pour c'est avant que le monde soit. Oh, que notre Dieu nous aide. C'est donc nous avons besoin, frère. C'est ce que nous puissions nous rassurer que dans notre vie, qu'effectivement que nous sommes l'un d'entre eux. Amen. Par quel moyen Mais Dieu a donné le moyen pour que toi, tu sois rassuré. D'abord, parce que la parole de Dieu produit en toi. Parce que quel est le signe que toi, tu es né de Dieu Et que tu as la vie de Dieu en toi Que tu as le Saint-Esprit, effectivement Mais c'est quand tu aimes ça. Amen. Toi, tu es né de Dieu. Tu ne peux pas discuter Dieu. Mais ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Mais Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, C'est cela. Ça. ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, si Dieu est la parole, mais toi, tu dois être aussi une partie de la parole. Quand les autres murmurent, quand on les reprend, effectivement, ils commencent à avoir à des têtes de effectivement, et ils pensent de vous, tout ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'on observe simplement des frères et des soeurs. Il suffit simplement de parler, mais c'est vrai, frère. Il suffit simplement de parler avec, même une manière, manière c'est dur. Parle avec la personne, parle à la personne. Vous savez, parfois, je dis, vous savez, et ça je veux quand même dire un tout petit peu, mais un homme de Dieu, vous ne pouvez pas le contrôler. Ça, c'est 100% avec ce que je vous dis vous ne pouvez pas penser qu'il sera toujours avec moi comme ça, comme ça, comme ça, parce que Dieu les change quand il veut. Il peut sourire avec toi maintenant, demain il ne sourit pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Mais l'esprit qui le conduit, dans certains, c'est qu'on dire, oh, mais pourquoi je... En fait, il, il sait comment faire les choses pour tester les gens. Il peut être bon, il peut, il peut dire une parole tellement dure. Dieu te bénisse. Amen. Tellement dur. Mais avec... Ce n'est pas long, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est que Dieu dans l'ordre dit, tellement dur pour éprouver la personne. Amen, amen, amen. Ah oui, frère, parce que Dieu n'est pas un homme ou un copain, mais c'est vrai, ma soeur. Ah oui, oui, oui, oui, il a sa façon de faire qui dépasse l'entendement. Il n'est pas dans les habitudes, en fait. Il change des choses. Et il éprouve, effectivement, oui, vous vous rendez compte, le Seigneur était là, et il prenait le dé du pain, et puis il se tourne quelque part, il arrive là-bas, il prend le fouet. Il renverse les tables, et tout ça, il change. Donc, à cet moment, il change. À moment, mais c'est vrai. Oui, c'est Qu'est-ce qui se passe Mais en fait, c'est Dieu qui fait la chose, en fait, dans, dans la personne, pour qu'effectivement aussi, Dieu manifeste ce qu'il y a en vous. Oui. C'est ce sûr et certain. Un fils de Dieu et une fille de Dieu, peu importe comment. Vous savez, je vais vous montrer la scène écriture vous savez cela, frère et soeur. Vous direz, frère, mais oui, mais. Je reviens toujours, mais quand il marchait, quand il a dit effectivement que celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang, cette parole, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, c'était une chose indigène. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas l'avaler. Parce que c'était contraire aux Saintes Écritures d'une manière claire et profonde. Jamais aucun prophète, ni même Dieu, a eu à pouvoir dire venez manger ma chair à moi. Lui, il a bien dit ma chair ici. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est là que Dieu est vraiment... Une chose de Dieu, c'est extraordinairement. Et prenez, avec le vieux qui mène, vous ne pouvez pas tenir. Jésus-Christ était un homme comme vous me voyez ici devant. 100% homme, avec les émotions, les sentiments. Mais ces 100% hommes-là étaient aussi 100% Bien sûr. On l'a vu dans ses faiblesses. C'est vrai qu'on l'organise dans ses frères, il va dire, « ça Dieu. mais pourtant, frères et sœurs, ah je voudrais que mon grand, les dieux puissants, c'est Jésus. » <rire> Il dit, « Ce qu'il veut, ce n'est pas notre problème, nous, nous savons où il est. » C'est vrai. Amen. Amen. C'est ce qu'il écrit tout, le monde dit, « Toute la plénitude, c'est le cas. » Ah, oh, j'aime Dieu. Mais il était tellement Dieu. Il était tellement si humble. C'est un paradoxe. Donc quand Satan regardait, il dit, mais ah, on les voit là, frère, c'est bizarre, il passe mon billet, ce qui me dit, pas, il, on ne sait pas tellement très bien qui il est ou il n'est pas. Dieu, voilà. Ah, frères et sœurs, je dirais... Ces jours-là, il dit les jours où je dis, Seigneur, c'est bien. Ah, nombreux comme les sables, des plages. Vous connaissez ça, non Ok, ce sera beau. Mais qui voudrait ici rater ces jours-là Vous allez rester quoi Avec toutes ces pandémies ici. Il y en a encore d'autres qui vont venir, hein Des variations. Oui, frère. Regardez déjà avec seulement ces corona. Un petit corona, tu regardez comment le monde bouge. Mais ce qui vont venir, parce qu'il a c'est qu'il qu va venir encore. Vous ne vous rendez pas compte vous Déjà, maintenant, les hommes ne tiennent pas. Mais qu'allez-vous rester faire ici Maintenant, vous ne savez même plus respirer. On ouvre aujourd'hui, on court, et puis demain, on ferme. Liberté, tout homme est libre. Alors aujourd'hui, je te dis, à partir de minuit, tu ne sors plus. Ta liberté à toi, elle commence elle s'arrête où C'est sans problème. Maintenant, tu ne peux plus recevoir ton papa et ta maman. Oui. Tu t'enfermes, toi. Mais oui, c'est comme ça qu'ils ont. Ils changent. Pourquoi est-ce que les jeunes se suicident aujourd'hui Ils ne peuvent pas aller voir son père, ne peuvent pas sa maman, parce qu'au risque, comme lui, il est contaminé, il peut contaminer les autres. Il peut contaminer... Il faut prier pour les autorités. Que Dieu aide les autorités à pouvoir effectivement aussi trouver. Je disais, c'était ce matin, je ne sais pas où, hier, je pense, je dis, Seigneur, je dis, il dit, s'il venait maintenant, papa, papa, si la table. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas pensé à quelque chose Je dit vous avez essayé les vaccins, tout le monde. C'était l'espoir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est nos informations. On a essayé ça, mais non. Comme c'était l'espoir, ils ont vu quand même que c'est difficile, ça ne passe pas tellement très bien, parce qu'on <rire> te injecte, tu n'as toujours pas le masque, garder la distanciation sociale et ne plus embrasser. Bon, alors, ça change quoi ça, ça. Et vous savez, <rire> j'ai eu l'occasion. <rire> « Ah, on va dire, monsieur, si bon, que non, nous prions que Dieu aide les, les gens oh, ?»« Oui, c'est dit, j'allais simplement dire, prenons quelques jours de prière, mais les prières, c'est vrai. » Et puis j'ai pensé, et puis j'ai pensé, dit, « Seigneur, ils vont dire, prenons quelques mais c'est dit, ça, ça c'est bon pour nous. »« Mais quand même, quand ils vont dire, prenons quelques jours, mais ils vont c'est qu'ils vont prier. » L'autre fois, on a vu là-bas, au Vatican, pour qu'il y ait la paix sur la terre, qu'il n'y ait plus de bombes, on a rassemblé les hommes qui fument le Calimé de la paix, des Indiens, des Bouddhistes, des hein, que chacun devait prier qui c'est, son Dieu. Alors j'ai dit, ce ça un problème. Il faut invoquer qui vous voyez comment le monde est de la confusion, frère. Nous prions que Dieu nous aide à ce que nous puissions arriver à pouvoir être d'abord conscients de ce que nous, nous sommes, ce que Dieu est vraiment pour nous et ce que Dieu attend effectivement de nous. Vous savez, il s'est exprimé. Il dit, la nature entière. Elle soupire. Après qui, les églises qui sont déjà là pour voir prénom. Non, non, non, non, non regardez très bien. Vous avez déjà lu, non Amen. Elle soupire après la manifestation de qui de Gloire à Dieu. Amen. Donc vous voyez, même la nature connaît qu que ce sont des religions inutiles. Mais bien sûr, c'est vrai, c'est pas moi qui dis c'est écrit-là. Donc toute la nature lève et dit, mais ce sont des religions inutiles. Mais nous savons qu'il y a une église. Amen. La seule et l'unique. Nous attendons que Dieu manifeste cela. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu était prêchée. Toi. Amen. Pourquoi mon frère Pour que ta nature à toi se manifeste. Amen. Afin que tu trouves effectivement oui. C'est vrai. Parce que la nature de la parole, la nature de l'homme, effectivement, elle est différente. Quand la parole de Dieu vient, la, la, la, la nature humaine résiste à la parole. C'est vrai, mon frère, vous le savez très bien. Quand elle vient, elle ne pourra pas te dire c'est bien comme tu t'habilles, c'est bien comme tu vis effectivement sœur. Non, non, non, non, non, non. Elle dit, frère, ça c'est pas bon ça. Tu t'habilles comme un... comment comme, comme, comme on appelle... Comment on Et ah. Ouf. ah ouf. Les gens qui sont mythicologes, comme des clowns. Et toi, tu es là, oh, oh, oh, j'ai une veste d'échappement. Et bien en plus, vous êtes, vous êtes tellement, bon, entre nous, hein. c'est tellement, oh, j'ai la veste de ces couturiers c'est comment il s'appelle, et tu es content, même quand tu t'habilles, tu veux que tout le monde voit qu'il a la veste, de mon Dieu d'amour. Mais ce monsieur était un, un démon, travaillait avec des démons. Et toi, tu viens t'asseoir en tant que fils de Dieu. Alléluia, j'ai la tête de mort ici. Vous ne vous, vous, vous rendez pas compte il n'y a pas un nom que vous devez plébisciter si c'est le nom du Seigneur. Amen Ah oui. Frère, il dit que soyez heureux parce que je suis revêtu de Christ. Pas d'un monsieur qui est d'Italie, qui s'appelle Siki, qui a fait des choses comme vous savez aussi. Là, Tu viens à la, là, tu dis j'ai porté la veste, la marque. De, il était... <coughs> lui-même. Et toi tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Sœur, frère, soyez libres. Amen. Le Seigneur est venu pour nous délivrer de tous ces démons. Oh, il faut que j'achète une chaussure de crocodile. Les crocodiles sont pour les océans, mais pour les rivières. Parce que Dieu ne t'a pas dit, moi, mon fils t'ai créé pour mettre des crocodiles aux pieds. Non Et non, c'est pour que vous compreniez pas. Ah, crocodile, serpent, serpent, c'est pour les brousses. Non, mon frère, vous, vous êtes là. Oh, j'ai dit, dit, Seigneur, je viens dit ici une fois. Dit. Alors, pourquoi tu te fais souffrir que tu nous amènes seulement les chaussures de crocodile Prends le crocodile entier. <rires> viens avec ici. Alors, on saura que, ah, là, là celui-là, il est habillé en crocodile parce qu'il est un confrère. Pas de problème. Là, on, non, c'est vrai, frères et sœurs. Le diable, il est rusé, hein. Il vous tue avec ça, vous verrez pas, tu vas faire un petit job comme ça dire ah, j'ai vu les sacs là avec eux, euh, je sais pas les, les lettres là, j'ai j'ai, j'ai j'ai j'ai là. Parce que si je quand je veux, mais ici nous sommes tous des hommes qui n'avons pas besoin de ça. Quand je vais passer euh, auprès du frère ou de soeur, on voit les sacs, mais qu'est-ce que je vais faire avec les sacs Les sacs c'est pour le papier. vrai, hein, qu'est-ce que moi je ferai avec ça vous tuez pour rien. Oh, je vais aller comme Myriam maman, mais il est déjà mort. C'est vrai. Pourquoi vous coiffez comme elle C'est quelqu'un qui est déjà mort. Je vous donne un exemple. Oui, frère, soyez-vous. Dieu n'a pas fait de l'âme en faisant de toi ce que tu es. Amen. Tu veux toujours, oh, je veux toujours, des toujours, vous regardez toujours en arrière. Non, oh, mais rien, mais il est décédé dans ses péchés. Mais c'est vrai. Frère, soeur, soyez, soyez, soyez. Je ne sais pas, mais que, que Dieu nous aide. Nous avons le pouvoir de Dieu de changer le monde. Amen. Quand est-ce que toi, tu vois la témoignage de ce Jésus que tu dis que tu aimes Il entre les murs. Oh. Dehors, mon frère On doit te voir quand tu marches, tu dis ah non, non, non. J'ai vu des demoiselles qui sont en train de pouvoir mettre leur cuisses dehors et tout ça. Et puis les, les, les vêtements qui sont, on ne sait pas très bien regarder, ce sont des, des, des, des, des saucissons, on c'est vrai, non Ah ben, vous, vous connaissez quand même mieux. Même si vous, vous me détestez un peu, il n'y a pas de problème. Vous connaissez bien les robes moulantes. On tout est... Et quand tu ne sais même pas comment regarder. Et puis, quand mais c'est vrai cela. Mais quand quand ceux qui sont à l'extérieur, vous voyez passer... Oh, on ne voit pas... On voit vraiment une demoiselle habillée bien. Et, et, et on, même coiffure, elle, est, oh, elle marche. Vous sentez qu'elle a quelque chose parce que les autres là, ils, sont... ils ont mis des, des puces ici, des ça. À... Et puis là, j'ai des problèmes avec les yeux. C'est normal, tu as mis des plastiques comme des ongles. Mais c'est vrai, frère, pourquoi les mettre ces bazar Et puis je me pose la question pourquoi vous poussez des ongles jusque-là Sœur, vous n'êtes pas quand même des animaux les ongles, c'est pour, les... c'est comment ça C'est pour les animaux, pour gratter et monter les arbres, tout ça. Mais toi, tu montes pas, tu lèves toi, tu marches dans les lits. Mais par quoi tu fais avec des ongles? Oh, manucurer, manicurer. Mais tu vas manucurer, pourquoi ici ces ongles là? Pour faire quoi avec? Vous savez, j'étais parti une fois à l'hôpital, je crois que c'est ceux qui, qui travaillent à l'hôpital, ils savent très bien. Je passe comme ça, je vois un dessin avec des microbes qui sortent comme ça. J'ai vu ça de mes yeux. Quand vous voyez ça, on dit c'est quoi ça, Liam C'est qu'il y a dans les ongles. Ça veut dire que les infirmières, vous devez couper vos ongles à ras. C'est vrai, non Les infirmières, peut-être que chez vous, on n'a pas. C'est vrai au pas les infirmières On n'a pas dit que les pasteurs, ils mentent. Non pourquoi Parce que les microbes sont là et, et toi tu les laisses long comme ça et tu vas faire de la pâte. Bah, maintenant dis-moi, qu'est-ce que je vais consommer Est-ce que vous comprenez comprenons Comprenez-nous, c'est nécessaire frères et sœurs, comprenez bien que euh, ne soyez pas, ne méritez pas mal. Hein? C'est pour notre bien. Que Dieu, que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre que ce que Dieu veut, c'est que vous et moi soyons toujours la tête. Amen. Que quand tu sors, tu as ton Jésus ici. Et la Bible, non Quand tu sors à l'extérieur, tu dis, reste mon ami, Amen. mon compagnon. Partout où je vais, il faut qu'on voit. Amen. Alléluia Que tu es avec moi. Amen. Quand Amen. ils verront que tu es avec moi... Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils me craindront. Nous l'avons lu, non en fait, les... Toutes les nations te craindront. Amen. Parce qu'ils savent que tu es, tu es à Dieu. Tu lui appartiens. Bien sûr. Quand je marche avec toi, je dis, je suis rassuré. Amen. Même là où je passe, même s'il si y a la contagion, je suis rassuré. Amen. Amen. Que je sente même la température qui passe, je suis rassuré. Amen. Amen. Que tu es avec moi, la température va baisser. Amen. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs. Nous le chantons ici, je veux vous laisser m'aider. Nous le chantons ici, mais tous vos compagnons, les soirs, ils iront chez eux. Mais toi, mon compagnon, demeure avec moi. Alléluia, dans toutes mes douleurs. Il est toujours avec moi. Gloire au Seigneur. Lève-nous, frère, nous allons prier.